Est-ce que cette division-là, en vous, crée de la perplexité, de la souffrance, une source d'interrogation infinie Tu n'existes pas. Tu n'existes pas. dans le cul qui me trifouille les racines, j'ai un arbre dans le cul qui me trifouille les racines, tu n'existes pas, y a plus rien à faire ici, tu n'existes pas qu'un trou plein toujours prêt à éjaculer la vie de la rue, une rue des visions à l'oreille d'ici sans là, tu n'existes pas. Dieu passé par le champ des narines, je m'aurai par les doigts au dessus de ton corps. Chemin social débilise sinistre en rien. Tu n'existes plus. Tu n'existes plus. Une olive dans tes yeux a broyé le noyau. Le nez souffle du feu sans les lèvres violettes. Les doigts chagrivent, trop de pas en plein milieu pour l'araignée. C'est le pied qui a le chagrin, sans ses L'ombre est hallucination de soi dans un verre brisé. Je ne sais plus où courent tes cheveux jusqu'à mes touffes. Tu n'existes pas, tu n'existes pas. La peau appelle vers un bourgeon jamais négligé. Elle n'est pas morte, elle n'existe pas encore La couleur est à l'œuvre, ce qu'est le venin du serpent venant Elle est tombée dans un miroir qui ne la regarde plus Tu n'existes plus Une peste s'est dans une maladie Que l'art fait son nid de douille quand on le regarde tirer, tirer, tirer l'accroissement des erreurs. La vérité, souvent jamais dictée, augmente la rature. Toujours, terreur, l'accroissement des erreurs, des erreurs. Pas pour l'enfer ailleurs, plutôt que l'enfer forgé, emplumé, défroqué. C'est à l'introduction qu'on comprend la conclusion. C'est à la conclusion qu'on entend l'introduction violée par le développement de la rédaction. Et face à l'erreur, la réalité se réalise. C'est un tour de trous sans fin, un tour d'écrou.